Pour moi, la fiertresse Zubaye est une maison loin de chez soi. <laughs> Santé! Comment sont les props? J'ai fait des fixes et des touch-ups. Oh, il n'était pas fait. Merci beaucoup, mademoiselle Nagia. C'est fini. Je n'ai pas to hear M. Zubaye me at tous les jours. Je suis c'est tout. Ne te décourage pas. Tout le monde adore ta performance. Hein? Hey, get back here, Buster! Salut, Soi. Oh, te voilà. Que c'est le bon chien, hmm? Oh, viens par là. Oh, <rire> qu'est-ce que tu as en gommage? Je peux à peine te souffler. Chaque jour, passe au théâtre. Et tout une journée de bonheur. It's your movement. What? You're still not know. getting it. All right. Okay. I'm trying. We're done. Samdé in la sable, faut des chaque, c'est leusi spécial n'existerait pas. Je serai toujours qu'il de spectacles durant tout plein longtemps. La la la la la la la la